Maintenant, je t'écris. Même si tu n'es pas encore, que tu n'existes que dans l'abstraction des possibilités. Même si tu ne seras peut-être jamais. Même si je ne te rencontrerai que dans un temps futur. Je le fais pour ne pas oublier mes idées, que je voudrais maintenant te confier pour que tu puisses en faire la somme. Aujourd'hui, j'ai presque 21 ans et je suis assis sur un figuier, dirait Sylvia. Certaines figues sont mûres et juteuses. Leur vue me remplit d'une excitation sourde. Je les caresse du regard, et si je n'ai le courage, je les prends dans mes mains. Leur goût sera-t-il à l'auteur de leur apparence Tension plaisante, équilibre précaire. Mon humeur chute, engloutie par un trou noir. Sur cette branche, je prends dans mes bras mon fruit imaginaire, et je lui chante une berceuse. Je fleure la feuille en espérant te voir dormir, dans un coin de ma tête, un rêve. En réalité, personne n'essaie.